mais la miss elle est, elle est déjà élue même avant l'élection. Ah L'on nous dit élue avant l'élection. Nous sommes Nous sommes élus. Nous Nous sommes élus. Nous sommes élus. Nous sommes élus. Nous sommes Nous sommes bon à on était à l'hôtel nigerian <ATT1> hotel à hôtel, et tout bala bala election, mais nous avons choisi miss fatigue Peut-être que nous miss fatigue peut-être peut-être raison nous on savait pas mais nous avons déjà avant élection avant nous déjà miss parce que avons déjà avant l'élection nous avons choisi miss d'abord miss te ou si par un boulot financé. Voilà, il y a paru un sacre de profit. Il a donné que c'était totalement écarté. Comme nous avons donné sur l'intelligence, le critère, c'est archi faux. Il a une autre chose pour les Sénégalais et tout. Ce que nous avons que nous avons nous que nous que perte, non, mm -hmm. non, non. Nous n'y accueillons rien. Nous n'y des rues, parce que euh, nous avons une compétition là. Parce que nous nous a, nous un problème. Nous on est connus. Nous sommes en decafraé, nous sommes bien. Toute la nous un problème. Nous Nous parce que Après tout, c'est le Sénégal qui gagne dans les doublés Sénégal. Donc, c'est pas parce que nous perdons, on est ou quelque chose de ce genre, non est ce que moussineug le proposé, du est ce que franchement non pas est les conditions conditions l'a est ce que, que, que, que, que conditions conditions et Wow, bah on Jusque, que nous nous je te êtes à l'hôtel comme 네, mal Dès que nous sommes surveillés, nous sommes surveillés. Mais nous sommes surveillés parce que nous sommes dans le CMBD. dans de les me demande Est-ce qu'il y a est que en bonne et due forme pour que que en bonne et forme pour en bonne et due forme pour que nous sachions que nous sachions que que en plus que nous sachions que qui je ne sais des exploitations parce que il se faisait de l'argent derrière nos alors que nous, nous, nous, tu nous, vraiment. C'est surveillance qui donne un peu pas vrai. nous, nous, nous, nous, nous, nous, d'une auto d'une religion à faire le nom mais amina pour buglin dire amina et d'un d'or pour pour nous d'appeler comme